Salut les amis de la Carmagnole, je vous envoie la musique que j'ai jouée dans la cour de mon immeuble à Paris lors d'un concert du vendredi que nous organisons entre voisins aux fenêtres dans ces temps de confinement. Et chaque jour, je joue aussi sur les boulevards avant-terre pour saluer l'engagement formidable de tous les personnels soignants contre ce terrible COVID-19 dans ces temps de confinement. Cette musique, je la dédie également aux copains, aux militants de la Carmagnole pour tous les combats que vous menez sur le terrain de la solidarité. Eh bien, à bientôt pour un nouveau concert à la Carmagnol. Hasta pronto, amigos.